Christine, ton billet oui. de train, tu l'as Ah non, j'avais un problème, il faut que j'appelle VoyagesNCF.com. Ah. Je le fais tout de suite. sncf.com Marion, bonjour. Oui, bonjour madame, j'arrive pas à retrouver la référence de mon voyage. Bien sûr, je vais vérifier pour cela, il me faudrait votre nom, votre prénom et le mail saisi lors de la commande, s'il vous plaît. Alors, euh, mon nom c'est Martin, prénom Christine... Et mon email c'est cmartin.rogervoice.com. Un instant, je vous prie, je vais vérifier votre dossier. C'est bon, j'ai trouvé votre dossier. Vous avez de quoi noter votre référence euh, Oui, j'ai l'application euh, Roger Voice. C'est bon, tout ce que vous dites est transcrit. Parfait. Alors, la référence de votre dossier est H-A-P-P-Y-V pour un voyage demain, Paris-Lyon, à 11h51. Super Oui, c'est bon, j'ai mon billet de train. Fou Allez, on y va.